Good morning, morgen, aleïdan, l'étude sera aujourd'hui le nishmat avra mordechai ben Yitzhak vefani et dvorah bat esther. Si vous souhaitez aussi des une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes nous étions dans sechad yavamot par l'éloigny, et la mishnah d'alat knassa, a rei ke ishto l'ekhol davar, o bilvan chetehe bata al nirseh ba'ala al Après la longue Mishnah précédente, vous avez droit aujourd'hui une Mishnah relativement courte, euh... Qui nous dit que Knassa, une fois que le Yavam, il a, été, il a fait entrer la Yavama, les Kanes, donc Knassa, il, il s'est marié avec elle. Une fois qu'il a fait le hiboum, eh bien, un et d'avar. La Yavama devient sa femme à part entière. Ça signifie que si, par exemple, il va vouloir la divorcer, ça suffira de lui donner un guet. S'il voudra se remarier avec elle, il pourra se remarier avec elle aussi. À la différence. Il aurait plus besoin de lui faire la khalissa, parce que dès qu'il fait la mise à deux hibou, eh ben, il s'est de. C'est devenu sa femme, l'école d'Avar. Avec une petite différence avec une femme classique, que au bilvad, rishon. Ah, la, la seule différence au bilvad, que euh, que sa hein, elle soit sur les nirse rishon, qu'elle soit sur le compte des biens du, du, du premier mari. Soit. Il y avait Réouven et Shimon. Réouven, il a, donc si, s'était marié avec, euh, avec cette femme-là, et il, il devait, en théorie, lui donner une Ktuva. de qu'on se marie, on s'engage à laisser à la femme un, une Ktuva de, de 112 au minimum, avec un peu plus même, lui laisser, pour que si, toutefois, en cas de décès, qu'elle se retrouve toute seule, qu'elle ait quand même de quoi vivre. Parce que, je rappelle, la femme n'hérite jamais le mari. Okay, le mari hérite la femme, mais la femme n'hérite pas le mari. Mais le mari s'engage de laisser à sa femme, donc parmi ses biens, une, une parcelle pour qu'elle puisse se nourrir. Cet engagement-là, c'est le premier mari qui l'a fait, de ce fait, lorsque la femme meurt. Alors, on apprendra dans, dans les prochaines Mishnayot que lorsque la, il y aura une prochaine Mishnah dans ce que l'héritage que le frère laisse, c'est celui qui va faire le hiboum qui va tout récupérer. Mais, mais malgré tout, parmi les biens qu'il va récupérer son frère, il devra laisser de ses biens la, la, une part de K'tuva pour la femme. C'est ce que la M'sha m'enseigne. Oubilva k'tubata al bala rishon » A la seule différence qu'en temps normal, lorsque je me marie avec une femme, je m'engage de, de lui laisser la Oh, sur mes biens. Parmi mes, tous les biens que j'ai, que après 120 ans je laisserai à mes héritiers, il y aura une part qui ira à ma femme pour qu'elle puisse se nourrir de sa ktuba. Là, celui qui laisse cette part-là, ce n'est pas des biens qui appartiennent au beau-frère, au yavam, mais c'est sur les biens du mari. Toutefois, le rapporte la Gemara qui nous dit que si toutefois le mari il est décédé en ne laissant aucun bien, alors là, le yavam, s'il voudra rester marié avec elle, il devra nécessairement lui écrire une nouvelle ktouba à la femme sur ses frais. Il y aura des différences selon le prix de la ktouba. Je vous fais une très petite. Euh Introduction à Qtubot, quand même, c'est déjà qu'une femme, on se marie avec une femme vierge, WW, comme c'était à l'époque en France, eh bien, on doit lui laisser une Qtuba de 200 Zouz. Alors que lorsqu'on se marie avec une femme qui est plus bétoula qui est plus vierge, et à plus forte si elle était Almana, alors on lui laisse une Qtuba que de 100 Zouz. Là, en l'occurrence, l'occurrence que si toutefois le, mari, le frère défunt, Réuven, il n'a pas laissé de, de, de bien pour que la femme puisse prendre sa Qtuba de là-bas, eh bien, ce sera le nouveau frère, le Yavam, qui va devoir l'écrire une touba, mais s'il va écrire une Touba, ce ne sera plus une Touba de 200, une tuba 200, parce que cette femme-là, elle a déjà eu, elle a déjà été mariée avec son frère, donc il ne devrait l'écrire que 112, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine. de C'est là.